Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire euh, des additions avec un formulaire HTML et, euh, et jQuery. Donc l'idée c'est qu'on ait un formulaire euh, qui nous permet de saisir deux nombres, puis quand on fait calculer, ça nous affiche euh, en dessous de ce formulaire le, le résultat du calcul. Alors pour faire ça, on va utiliser euh, deux fichiers, donc le fichier index.html qui contient euh, le formulaire, et euh, un fichier euh, addition.js, qui est, qui est appelé par le index.html qui contient tout le code euh, javascript euh, qui fait appel à la, à la bibliothèque euh, jQuery alors on va regarder ça donc voilà donc là on a notre formulaire d'addition donc par exemple on met euh, je sais pas 45 et puis on ajoute euh, euh, 16 et on calcule ça nous fait voilà 61 si on met euh, 160 voilà et puis ici, ainsi de suite, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Quand on en a marre, on appuie sur « Nettoyer » et ça nous enlève tout. Alors, on va regarder le, le code euh, donc qui est associé à ça, qui nous permet de faire tout ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, alors ce code, il est, euh, ouais, il est disponible sur le site, hein, donc vous pouvez le, le, le télécharger. Alors, ce code, il est composé euh, de deux formulaires. Euh, donc un premier euh, formulaire qui contient le calcul et un deuxième formulaire qui permet de, de nettoyer. Donc le formulaire, il y a un premier formulaire, celui qui contient les nombres, donc il s'appelle Forme Nombre. Il y a deux inputs, NB1 et NB2 et un bouton de submission euh, qui est calculer. Alors quand on clique sur calculer, qu'est-ce qui se passe Donc on va aller voir donc, le le code JavaScript. Donc euh, voilà, donc ça c'est la, la, la fonction classique. On attend que le, le document soit complètement chargé pour que le, que le DOM soit complètement interprété. Alors là, on définit une variable résultat qui contient euh, le div en bas là, donc ce div là qui contient tout le résultat. Donc au début, on voit pas, euh, on voit pas ce, ce div là. Hein. Donc on commence par le masquer. Et ensuite on va accrocher euh, donc à, aux, aux, éléments de, aux événements de soumission, submit, donc de, du premier formulaire on accroche du code, et euh, au deuxième formulaire on, on accroche également du, du, du code. Alors pour le formulaire nombre, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur euh, quand le, le soumet, c'est-à-dire quand on clique ici on va commencer par, euh, donc on déclare trois nombres, on va commencer par récupérer la valeur qui est contenue dans le premier input, celui qui a pour name NB1. On récupère sa valeur et euh, après on la transforme en, en un nombre entier avec euh, parseInt. On obtient un premier nombre. On fait de même avec le deuxième input, name égale NB2. On, on obtient également la valeur de NB2. Donc ces inputs, hein, Donc on a... Input text donc name nb1 et name nb2. Une fois qu'on a récupéré ces deux valeurs, on calcule notre somme. Et cette somme là, qu'est-ce qu'on fait On va construire un texte, hein, euh, qu'on va déposer euh, à l'ID somme. Donc le dièse c'est pour ID, hein, donc, qui est situé ici ID somme. Donc c'est un span hein, qui est qui a pour ID sum Et ces trois points d'interrogation, il va être remplacé par euh, ce qu'on va donner comme euh, dans, ici comme argument alors qu'est-ce qu'on fait dans cet argument on prend la valeur de nb1 on lui concatène le signe plus Là, je décale un petit peu Voilà, on lui concatène le signe plus après on met nb2 on concatène le nombre égal et on, met le et on affiche le résultat on concatène encore le résultat de, de la somme ensuite on fait un résultat point chaud alors résultat c'est quoi Donc, c'est le div qui contient le résultat donc on fait afficher tout ce div là. Donc on arrive à cette situation là. Ici, si on réactive, qu'on resoumet le le, le le calcul, bah on a actualisation du, du texte. On remplace le, le, le texte qui est, euh, qui est contenu. Alors le prevent default, c'est pour éviter que le formulaire euh, soit soumis euh, complètement et donc qu'il nous fasse un, un changement de page, un rafraîchissement de page. Là, quand on est euh, ici... Euh, le formulaire il a été appelé une seule fois, euh, il a été chargé au début et euh, depuis, quoi qu'on fasse comme, euh, comme, euh, comme, comme, comme calcul, il n'y a, a pas d'appel. Euh, on reste sur la page, Tout, toute l'exécution se passe côté client, on ne sollicite plus le, le, le, le serveur. Donc, euh, Le formulaire de nettoyage, bah, c'est assez simple, hein. quand on nettoie, il faut vider. Euh, les, deux, les deux valeurs qui sont ici, il faut les supprimer, et après il faut cacher euh, cette zone-là. donc on, on, C'est ce qu'on fait ici, donc on met euh, le texte vide comme valeur O2, on fait un hide euh, de résultat, et on on, on, enlève la, on, on coupe la, le fonctionnement par défaut du, du formulaire pour pas qu'il euh, qu fasse un rafraîchissement, euh, une demande de page euh, à nouveau au serveur. Donc avec tout ça, on arrive à, à avoir notre comportement euh, attendu. Hein. Donc euh, notre, euh, notre, euh, notre script et voilà, notre page HTML est relié euh, à ce script euh, JavaScript et donc tout fonctionne comme attendu. Donc voilà, bah, on, a fait, euh, on a fait le tour. Hein, donc on, on a bien notre addition qui fonctionne avec euh, jQuery et puis euh, voilà on a un nombre de, de lignes quand même sont toutes euh, raisonnables. Donc, euh, ah oui, dernière petite chose, si on, si on oublie par exemple, si on, on soumet euh, ça comme ça, euh, bah là, le, la conversion, donc euh, la récupération de, de NB1 ne, ne peut pas avoir lieu euh, correctement, donc on se retrouve avec euh, NaN, c'est NOT A NUMBER, donc euh, voilà, ce n'est pas un nombre, plus 7, bah, ça nous donne quelque chose qui n'est pas un nombre. Donc là, on pourra améliorer en faisant des contrôles euh, sur euh, les entrées du formulaire pour interdire... Euh, de cliquer par exemple sur calcul quand on n'a pas de, de bonnes valeurs comme il faut. Sur ce, bah, je vous souhaite, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.